Bonjour à tous, aujourd'hui on fait le bilan sur cette arme de Chine. Alors cet arbre il a fait l'objet de plusieurs vidéos sur la chaîne, c'est la série ODC 2, il y a une partie 1, une partie 2, et j'ai voulu lancer cette série pour montrer la succession des travaux et leurs effets sur un an de travail. Aujourd'hui, on se retrouve en mai 2020. J'ai voulu faire le bilan d'un an de travail sur cet arbre, de février 2020 à aujourd'hui, donc en mai 2021. Ça fait un peu plus d'un an, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pour faire un résumé, la première chose que j'ai faite quand j'avais cet arbre, c'était de le rempoter dans un bon substrat. On est sur du 50% pumice, 40% akadama, 10% pozzolan ou sinon vous faites 50-50 pumice akadama, peu importe, euh, du moment que ce soit rétenteur, aéré et drainant. Et après ce rempotage, j'ai fait une première taille et une ligature, donc sur vraiment le, bah les tiges en fait, qui sortaient du tronc, et j'ai sélectionné, si vous voulez, les branches que j'allais garder donc euh, toutes les branches qui sont là avant c'était des tiges que j'ai ligaturées pour bien diriger, j'ai fait une sélection ça m'a permis de faire un premier travail de choisir à peu près la face, l'angle et le départ de chaque branche et également la continuité de la ligne de tronc en 2020 j'ai décidé de repartir de zéro c'est à dire que j'ai vraiment fait une taille drastique sur toutes les charpentières donc j'ai laissé 1 à 2 cm sur chaque départ de branche la ligne de tronc pour moi il n'y avait rien à changer donc ce travail de structure je l'ai fait fin février donc juste avant le départ des bourgeons. Ça, c'est parfait parce que quand on fait la taille de structure juste avant le départ de l'arbre, l'arbre s'adapte tout de suite. On n'a pas de souci de retrait de sève, etc. C'est vraiment la bonne période pour le faire. Comme ça, juste après, il redémarre. Donc, il a fait des tiges évidemment en arrière des coupes et autour de chaque coupe. Là, j'ai eu un florilège de tiges. J'avais l'embarras du choix pour la suite. Et comme je vous avais dit, cet arbre, j'ai décidé de le travailler exclusivement à la taille, donc pas de ligature uniquement la paire de ciseaux donc c'est très simple hein, quand même au niveau des outils et suivant cette taille de structure là j'ai commencé à enchaîner les tailles de densification ou taille en vert c'est à dire qu'à chaque fois je taillais dans la période de croissance euh, au printemps les nouvelles tiges donc qui étaient vertes et je taillais pour revenir en fait sur deux à quatre feuilles pour obliger l'arbre à se redensifier et à bourgeonner en arrière donc on avait les deux on avait du compactage grâce au bourgeonnement en arrière du remplissage de plateaux et une densification parce qu'il multiplie le nombre de petits rameaux. Donc en tout j'ai fait quatre tailles en 2020, une en mai, une fin juin, une fin août et une en novembre, juste à la fin de l'automne quand les feuilles commençaient à tomber. Évidemment pendant ces tailles de densification, euh, je n'utilisais pas que le processus de tailler quand il y a une tige qui dépasse, j'ai essayé aussi d'analyser quelle tige c'était. Donc ça me permettait de faire une taille de sélection, c'est-à-dire que des fois j'étais amené à supprimer carrément des tiges qui étaient mal placées, soit qu'elle est directement vers le bas ou directement vers le haut, ou qui poussait à l'intersection d'une ramification. Si vous avez un point de ramification avec deux branches et qu'il y avait des choses qui poussaient entre les deux, je coupais. Des choses qui poussent à l'aisselle des branches, ou alors les choses qui poussent dans la mauvaise direction, euh, par exemple des tiges qui se dirigent vers le tronc. Avec toutes ces règles, ça permet de faire une sélection des tiges qu'on va garder, et ces tiges-là, on revient en arrière en laissant deux, trois, quatre feuilles maximum pour revenir en arrière. Et on voit maintenant que l'arbre a bien changé. Si on met à côté la photo de l'arbre en février 2020, on voit qu'il s'est énormément densifié. Et la technique de taille de densification, elle est hyper efficace. Et en plus sur l'arbre de Chine, c'est flagrant parce qu'il a vraiment une grosse capacité de densification et de bourgeonnement en arrière. Donc là, c'est très très très rapide. En un an, entre guillemets, on peut avoir un résultat plutôt intéressant. Sachant qu'au final c'est un arbre de chine de jardinerie La première chose c'était vraiment de sélectionner les branches Et tiger pour qu'elles qu grossissent un peu Ensuite je suis revenu en arrière sur les structures Pour garder 1 à 2 cm du départ des branches que j'ai choisies Et ensuite au fur et à mesure j'ai fait des sélections de tiges Je suis revenu en arrière Ça a rebourgeonné, je suis revenu en arrière, etc Et j'ai construit la branche au fur et à mesure Pour qu'elle s'écarte hein, du tronc Et puis en même temps qu'on ait une densification interne Pour créer des masses un peu plus compactes Et former des plateaux et la dernière intervention que j'ai faite avant le bouclage de l'année de travail c'était début mars 2021 donc ça fait tout pile un an de travail et cette dernière intervention c'était un rempotage dans un pot euh, à bonsaï bien plat où j'ai fait vraiment, euh, bah, comme vous l'avez vu sur le rempotage du coton et astère, une taille assez drastique des racines, une sélection des racines pour avoir une belle conicité et avoir un système le plus étoyé, le plus à plat possible donc ça, ça a pris un certain temps et ça permet aujourd'hui qu'il soit dans un pot très plat qui lui va plutôt bien je trouve, hein. le rouge avec le vert c'est assez complémentaire Et là maintenant avec ce substrat fin et cette contenance limitée je vais l'obliger à travailler sa densification fine de racines pour avoir une densification fine en partie aérienne et éviter bah, justement de le faire tiger etc. Donc euh, sur cette année 2021 ça va être la même chose là il s'est remis à pousser depuis le rempotage on commence à avoir des tiges un peu partout et aujourd'hui, on va faire la première taille de densification de l'année 2021. Et il devrait y en avoir deux ou trois autres qui vont suivre. Donc, un arbre de Chine, une fois qu'on a la ligne de tronc, donc le système primaire, et le départ des branches, le système secondaire, on va pouvoir commencer ensuite à travailler les systèmes secondaires, le quatrième ordre, le cinquième ordre, etc. En faisant des sélections et des tailles de densification très précises sur chaque rameau. Et si on en fait trois ou quatre par an chaque année, au bout de quelques années, on a quelque chose de très, très, très ramifié. Et c'est un exercice très rapide à faire sur l'homme de chine. Et effectivement, c'est valable aussi sur d'autres feuillus. Donc là, aujourd'hui, je vais faire la première taille de densification. Et je vous montre ça en détail. C'est parti. Alors, comme d'habitude, j'essaie de vous montrer les choses assez proches. Bon, là, c'est toujours compliqué au départ, parce qu'il y a tellement de feuilles qu'on voit pas du tout les structures. Même moi, il faut que je me rapproche. Il faut que je change d'angle au niveau de ma visu pour vraiment voir les choses. Je vais commencer par repérer toutes les tiges et me dire, est-ce qu'il y en a besoin pour la structure pour la continuité de la branche etc et une fois que j'ai choisi de la garder je reviens en laissant que deux feuilles on va commencer avec cette première tige elle est bien dans le prolongement de la branche je la garde et je reviens à deux feuilles l'idée voilà. c'est de savoir aussi la limite la limite du bord du plateau si je veux vraiment que ce soit contenu ici il faut que je taille ce qui vient en avant et je reviens en arrière si je veux continuer le prolongement de la branche vers l'extérieur, il va falloir que je taille en conséquence pour garder des tiges vers l'extérieur. Donc ça c'est tout un exercice de sélection et là on construit vraiment ce qu'on veut. On a le choix. Par contre ce que je sais c'est qu'une fois que j'ai ma limite, les choses qui poussent en intérieur, je m'autorise à en laisser certaines qui montent vers le haut justement pour faire une épaisseur de plateau. Parce que cette règle de couper tout ce qui monte vers le haut, moi c'est une règle que j'applique uniquement sur le système secondaire et éventuellement tertiaire. Mais une fois que la structure est faite, les feuilles ensuite peuvent monter vers le haut ou pas, mais il faut que ça fasse une espèce de forme de nuage. Il y a aussi des petites parties mortes, là où on a fait la taille et c'est reparti juste en arrière. Donc ça c'est pareil, on peut nettoyer. Là ici il y a ces deux tiges, par contre euh, celle-ci elle monte vraiment trop vers le haut. Donc de toute façon je vais la raccourcir, on va voir si ça repart sur une des feuilles. Comme j'avais dit la dernière fois, en général, le bourgeonnement arrière se fait sur la feuille juste derrière la coupe et dans la direction de la feuille. Donc si la feuille est dirigée par là, la tige va se développer aussi par là. Ces deux tiges elles sont plutôt bien placées. Par contre, celle-ci va vraiment en direction du tronc. Donc celle-ci, je vais revenir en arrière en gardant justement la feuille qui est bien dirigée plutôt vers l'avant. Là, cette tige, je la supprime parce que là, ça rentre dans le tronc. Ici, on a une partie qui monte légèrement vers le haut. Je vais réduire à deux feuilles. Par contre, je garde la feuille qui est bien dirigée. La feuille qui va justement vers nous. Pour qu'on continue à développer le plateau vers l'extérieur. Là ici, c'est pareil, je réduis à deux feuilles. Bon, après, ça devient de plus en plus minutieux en fait. Hein. Ici j'ai une tige derrière vous, mais c'est pareil, hein. je réduis à deux feuilles. Et celle-ci, je l'avais oubliée. C'est pareil, je réduis à deux feuilles. Donc ça c'est pareil comme je vous avais dit en fait. Euh, là, j'ai la continuité de la branche et je vois sur le chemin de la branche que je veux garder du coup vierge des pouces ici. Donc je supprime les choses qui sont sur le chemin parce que je veux pas qu'il y ait de, de branches qui se forment ici parce qu'il y en a déjà là-devant. Là. là, je supprime une petite partie qui est asséchée. Il y a une partie qui va vraiment vers le bas. Je vais la supprimer. Alors je trouve que les deux plateaux ici ils sont vraiment parallèles et du coup il y a des, il y a des choses qui se croisent au milieu et notamment cette partie qui touche l'autre branche donc je vais revenir en arrière parce qu'il y a quelque chose qui reste sur cette branche juste ici alors là à ce niveau là c'est pareil je garde ce mouvement de branche ici il y a une division par deux par contre à l'arrière je peux l'enlever avec les mains ça je dégage le chemin et on voit les structures. C'est après ces structures que je veux que ça se densifie. Ici j'ai une pousse qui monte vers le haut sur la structure. Là je vais repartir là-dessus, je coupe à deux feuilles. Alors c'est à peu près deux feuilles, hein. il peut en rester deux, trois, quatre, c'est pas super grave. On voit bien le résultat de la taille de densification. C'est-à-dire que la dernière fois il y avait une tige ici, je l'ai coupée et là on est reparti juste derrière avec cette tige et ensuite je vais tailler ça, c'est reparti derrière et ainsi de suite donc en fait on construit au fur et à mesure vers l'avant en revenant en arrière là c'est pareil, je garde deux feuilles alors là il y a un choix à faire il y a une branche qui monte vers le haut et il y en a deux autres qui sont latérales euh, après ça peut être sympa que ça monte un peu plus vers le haut comme ça il y aura une différence de niveau entre ce plateau et celui-ci donc je vais supprimer la partie qui va en bas sur cette branche ici c'est pareil, je nettoie les intersections et les deux tiges que je garde je les coupe à deux feuilles ensuite juste à côté c'est pareil il y a quelque chose qui pousse directement en dessous ça c'est pas bon au final il reste pas grand chose hein, mais les choses que j'ai gardées vont se densifier vont se redévelopper et ça va se remplir au fur et à mesure là c'est pareil les parties sèches là il y a cette tige qui va vers le bas donc je vais prendre une feuille qui est bien dirigée vers l'extérieur et je coupe là sur cette partie je garde aussi que deux feuilles là c'est une tige qui a courbé elle a commencé à venir ici puis elle a remonté donc je vais garder que la base, pareil, deux feuilles. Là c'est pareil, c'est un plateau que j'essaye de diriger par là. Donc j'essaie de garder les tiges qui vont dans cette direction. Là par exemple, il y a une tige qui revenait vers le tronc, c'est pas bon. Ici c'est bien, ça se dirige par là. Par contre ici, là ça revient carrément vers le tronc. Là je supprime carrément. Et donc là sur ces deux tiges, je vais plutôt suivre ce chemin-là, plutôt que celui-là, parce que celui-là, il va vers le tronc. Donc là, je le supprime carrément. Et ici, je garde que deux feuilles. Alors, je vais plutôt garder ces deux feuilles-là, parce que cette feuille, elle est bien dirigée vers l'extérieur. Juste enlever quelques feuilles à la base. Puis ici, j'ai fini de tailler le premier plateau et je vais faire la même chose pour le reste en accéléré. On se retrouve juste après. Voilà, j'ai terminé la taille donc comme j'avais dit j'ai continué le même processus que je vous ai montré ici donc la première chose que j'essaye de faire c'est de sélectionner les tiges je ne les garde pas toutes parce que l'arme de chine il fait des tiges dans tous les sens il y en a qui sont bien dirigées. celle ci je les garde et je les taille en arrière en gardant que deux ou trois feuilles et pour les autres je les supprime mais tout en pensant au futur de l'arme c'est à dire que je regarde pas juste les tiges et je taille à deux feuilles je les sélectionne et j'essaye de regarder aussi où elle se dirige, si ça concerne une branche que je veux continuer à développer en avant, ou est-ce que c'est une branche que je veux justement réduire et compacter, donc je reviens en arrière sur des tiges derrière et je supprime les tiges devant. C'est vraiment en, fait en fonction de l'arbre. C'est pour ça que je n'arrêtais pas en fait de regarder l'arbre dans toutes les directions comme ça, avec mon regard bien parallèle à la surface du pot, et j'essayais de regarder bah, entre guillemets, ce qui dépassait, ce qui choquait, ce qui était trop long ou pas ce qui méritait d'être supprimé et ça me permettait vraiment de sélectionner tout ça après arriver à la tête c'est vrai qu'il y a une grosse densification enfin il y a mieux hein mais il y a quand même une densification qui fait que c'est assez compliqué de s'y retrouver donc moi ce que je faisais c'est que vraiment je revenais à deux feuilles sur toutes les tiges et ensuite je regardais ce que je taillais parce que sinon c'est un peu compliqué parce que c'est très très très dense et on a du mal à voir les structures et comprendre le cheminement de la branche en fait à chaque fois euh, ensuite pour cette première branche euh, je vais voir, j'ai commencé par la réduire parce qu'au départ en fait il y avait la structure primaire et ensuite il y avait deux branches qui se divisaient en deux et ensuite ça faisait vraiment quatre branches et je trouvais que ça faisait un peu trop surtout que sur cette face avant il y avait une branche qui revenait ici j'ai fait le choix de la supprimer et j'en ai profité, comme vous pouvez voir, il y a du mastic en pâte dure. En fait, j'ai renié à nouveau toutes les coupes qui avaient laissé justement une espèce de, de couronne avec un petit bourrelet cicatriciel. Et je suis revenu encore en arrière pour essayer d'aplanir au mieux et d'inciter l'arbre à resicatriser à cet endroit-là. Au fur et à mesure, les bourrelets ils vont s'aplanir et ça va vraiment lisser les branches. Parce qu'effectivement, hein, tous les mouvements qu'on voit, ils sont dus à la taille. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je taille, il y a un changement de direction. Et ces changements de direction, bah, à chaque fois, on voit un petit point de taille. Quand ça concerne des petits rameaux, c'est pas très grave, on voit rien. Par contre, quand ça concernait les grosses tailles de structures d'avant euh, de l'année dernière, évidemment, on voit encore un peu les, les cicatrices, et au fur et à mesure, ça va se résorber. Donc maintenant, on a un arbre avec des structures plutôt intéressantes. On a vraiment une première branche, une première branche de profondeur, euh, ensuite une branche de rappel à gauche, une branche qui vient en avant, ici, euh, la tête qui est garnie avec beaucoup, beaucoup de branches, et puis on a une autre branche ici de profondeur que j'ai failli enlever parce qu'effectivement euh, à ce point là, vous avez cette branche là et la branche de profondeur et ici il y avait vraiment un espèce de bourrelet parce que la branche était beaucoup développée et il y avait une tige avant. Donc là j'ai vraiment rogné cette coupe pour essayer de l'aplanir au mieux et si vraiment je vois que ce n'est pas, pas encore le cas, bah, je supprimerai carrément cette partie au, au dessus. Donc ça nous, ça nous enlèvera cette branche mais j'essaierai de développer cette branche là à la place pour la diriger ici euh, là encore des fois c'est difficile de se retenir, de ne pas utiliser de fil pour essayer de rediriger un peu les branches, de relever certaines parties ou de réaligner certains plateaux mais bon j'essaye de résister euh, je garde le challenge en tête en utilisant uniquement la taille au ciseau pas de ligature. et puis bah, au fur et à mesure ça va, ça va le faire je pense hein. Voilà pour cette taille, donc c'est pas un travail très long par contre ça va faire régulièrement, les meilleures périodes c'est au printemps donc début du printemps, milieu du printemps, fin du printemps et après une petite taille en automne avant l'hiver et là on arrive à faire 4 tailles par an sur les orbes de chine de ce type là une fois évidemment que le système primaire et secondaire a été choisi en amont le système primaire on le construit avec de la ligature en formant un tronc ce sera à la base du travail Ensuite, avec toutes les tiges qui sortent sur les ombres de chine, on va en sélectionner un certain nombre pour faire les départs des branches qu'on veut. Donc euh, au minimum, il faut une branche droite, une branche de profondeur, une branche de rappel, et puis une branche de tête qu'on va ligaturer pour donner du mouvement. Et ensuite, au fur et à mesure, on va tailler, tailler, tailler, tailler, pour que ça se densifie. Et au fur et à mesure, bah, on obtient après un arbre qui commence à ressembler à un bonsai, un vrai arbre dans un pot et au final là on voit qu'on est que sur un an de travail imaginez les mêmes méthodes de travail appliquées pendant au moins 5 ans je pense qu'au bout d'un moment l'arbre va commencer à ressembler à quelque chose et les techniques associées c'est vraiment juste une paire de ciseaux donc c'est pas du tout compliqué, c'est abordable par n'importe qui il suffit de bien comprendre ce qu'on veut, les structures des branches les divisions par deux, les directions et au final on arrive à mener un projet assez facilement voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous donnera envie de faire vos tailles de densification sur vos arbres de chine ou sur vos autres arbres. On peut faire ça sur les érables, les obépines, les arbres fruitiers, etc. Et c'est une technique qui marche super bien. Et au final, on construit l'arbre au fur et à mesure, lentement, mais sûrement, et avec une belle densification qui se développe au fur et à mesure à chaque intervention. Voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et faites du bonsaï. Bonjour à tous, bonjour à tous, aujourd'hui on fait le bilan sur toutes les interventions de cette en... euh, Comment je peux dire ça Donc en mai de... Euh... Et j'ai voulu faire le bilan, et dans cette vidéo j'ai voulu faire le bilan d'un an de travail... Su... J'ai voulu faire le tra... où vous faites 50-50, euh... ou sinon vous faites 50-50 Puzzolan à la ligne de tronc pour moi, il n'y avait rien à changer. Et... Non, j'ai quitté juste YouTube. J'ai rien fait, moi. J'ai ouvert un onglet, j'ai regardé YouTube, j'ai fermé YouTube. 2 euh, à 4 feuilles sur une tige... Euh, comment je peux dire ça Soit je garde des... Soit, soit je garde des tiges... Je regarde celles que je garde... Donc imagine ce que... <coughs>